Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode sur la création du jeu du pendu. Alors lors des dernières vidéos on avait réussi euh, tout simplement à mettre en place notre clavier virtuel Au clic de souris euh, bah, on a la lettre qui s'affiche dans la console actuellement Et on a un mot euh, qui est généré aléatoirement euh, depuis la classe words qu'on a créé Donc si on va dans la console on peut voir qu'on a bien le mot triomphe Et ici si je clique on peut voir que tout ça fonctionne Alors dans cette vidéo on va s'intéresser maintenant euh, tout simplement à la validation de la touche du clavier et euh, bah, l'affichage en fait, de la lettre correspondante, si euh, elle existe évidemment dans le mot. Donc pour ça, bah, on va aller au niveau de notre code, et on va aller au niveau de notre script game. C'est maintenant dans ce script qu'on va travailler le plus. Alors, je vais avoir besoin, euh, évidemment, de euh, l'interface utilisateur. Donc, je fais un petit import de non using UnityEngine.UI pour pouvoir euh, utiliser les champs texte. Alors, pourquoi je fais ça Vous en doutez, tout simplement parce qu'ici, on va euh, s'intéresser aux champs texte Et d'ailleurs, on va devoir l'identifier dans notre script ici qui est « game ». Donc, on va tout de suite ici créer euh, des nouvelles variables... Donc on va avoir besoin d'une variable publique qui va être de type texte euh, et qui va s'appeler tout simplement txt. Ce jeu est simple, très simple, on n'a pas fait une interface compliquée, donc on va simplifier un maximum les choses. Alors je vais avoir besoin aussi d'autres variables qui vont me servir. La première, ça va être une chaîne de caractères, donc qui va être privée. Hein. Alors je vais mettre ici private string. Euh, réponse on va l'appeler tout simplement donc voilà on va se servir de cette de cette variable de type string et une variable privée qui va être de type boolean euh, qui va s'appeler tout simplement win voilà on va pas s'embêter euh, alors je vais mettre false pour l'initialiser c'est à dire que je ne gagne pas au départ alors comme vous pouvez le voir ici j'ai pas mis de private donc on va le faire correctement et ici aussi private donc maintenant, si je reviens dans Unity, évidemment, vous avez l'habitude, on va ici au niveau du Canvax avoir un petit champ texte qui est attendu. Donc je vais glisser le champ texte correspondant dedans, qui se retrouve être celui-ci tout simplement, euh, qui va me permettre maintenant d'agir sur ce champ texte au niveau ici de mon euh, code. Donc maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire bah on peut voir que quand on clique en fait ici sur euh, et qu'on utilise Keyboard Press, donc c'est l'événement on click des boutons, les boutons je vous rappelle euh, bah, qui se nomment A, B, C, D, E, F, euh, ben bah on va tout simplement ici euh, affecter, on récupère la lettre tout simplement on clique. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va créer une méthode euh, qui va être privée, donc on va faire une private. Void, euh, et on va la nommer tout simplement validation parce qu'on va valider en fait l'appui sur la touche. Validation, et on va lui passer un caractère, une chaîne de caractères plutôt, et on va la nommer de nouveau letter. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, en fait l'idée euh, bah, c'est tout simplement ici de lancer ma méthode. Donc je vais utiliser ici validation, et ici je vais passer en paramètre letter. Alors, euh, pour ceux qui débutent, c'est vrai qu'ici c'est pas forcément évident, ici j'utilise une variable qui est propre ici à ma méthode, donc qui est ici, que je répercute ici, donc euh, j'aurais pu tout simplement ici euh, mettre string L, euh, voilà, et ici, euh, ou même, euh, alors je vais peut-être pas modifier celle-là parce qu'on risque d'avoir des problèmes au niveau des boutons parce que rappelez-vous, allez sur. on devra peut-être rajouter à chaque fois à quoi correspond la lettre, donc je vais plutôt le faire ici, mais par exemple, si je pourrais mettre « L euh, », tout simplement, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que « letter », ici, qui est l'argument que je reporte, va se transformer ici en « L » dans ma méthode « privée validation ». Donc euh, voilà, je, je tenais à le, le préciser, mais on va faire ça comme ça. Donc, euh, je vais laisser ici le « debug euh, » pour voir le mot qui a été choisi, parce qu'on est en développement, ça nous permettra de savoir quelle est la réponse. Et maintenant, on va devoir tout simplement coder ce système. Donc, à chaque fois que je clique sur une touche, qu'est-ce que je veux Bon, je vais utiliser Réponse, en fait, qui va euh, qui va stocker... Euh, mon champ texte, le contenu de mon champ texte. Pour le moment, réponse, il est égal à... Euh, alors, il me semble que c'est 8 caractères, comme ça, 8 underscore. Donc, ce que je vais faire, je vais le vider au démarrage. Enfin, il n'est pas égal à ça, c'est mon champ texte qui est égal à ça. Mais réponse, en fait, va être assignée ensuite dans le champ texte. Donc, on va commencer par le vider complètement. On va dire que win égale false. Alors, même si on ne s'en sert pas euh, pour le moment, win, on va s'en servir plus tard, vous allez comprendre Pourquoi euh, donc ici, euh, je dis en fait tout simplement qu'il a perdu. Alors qu'est-ce que je fais euh, je vais tout simplement ici créer une boucle for, donc je crée une boucle for qu'est-ce que je vais faire Donc je vais dire que je crée une boucle int i qui commence à 0, et ici on va euh, en fait par parcourir tous les mots en fait euh, du mot qui a été, qui est à trouver je vous rappelle qu'on a créé ça dans la classe word, word cure word, donc c'est le cure word voilà. et moi ce que je veux ici c'est faire une boucle sur la totalité de ses caractères, donc je vais aller chercher sa propriété length tout simplement donc là comprenez bien, si mon mot et triomphe en fait à la, euh, ça va boucler en fait sur chaque caractère enfin en tout cas c'est ce qu'on va faire par la suite ici maintenant et vous allez comprendre un peu mieux ça donc on va faire un... déjà on va faire une première chose en fait on va vérifier que le premier euh, caractère qui se trouve euh, dans le champ texte est bien un underscore. Parce que si c'est pas un underscore, ce n'est pas la peine de vérifier. Ça veut dire que la lettre, ensuite, elle va déjà être mise. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de vérif à faire, c'est qu'elle est bonne. Donc ça, c'est simple à faire. On prend notre champ texte, txt.texte, et on va tout simplement utiliser euh, de, de la classe string, substring, qui va nous permettre tout simplement d'identifier, en fait, parcourir sa lettre par lettre. Donc, ça va être... Le premier caractère, c'est le, le caractère de démarrage, et la longueur, bah, c'est 1. En fait, j'en veux qu'un. Si égal à, à 1, bah, tout simplement, euh, je vais ici avoir... enfin euh, Si égal à 0, par exemple, je prends une longueur de 1, donc je prends le premier caractère. Si égal à 1, je prends une longueur de 1, donc je prends le deuxième caractère, etc. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Donc je dis tout simplement que si ça, euh, c'est égal à un underscore, ça veut donc dire maintenant... Que je dois vérifier. C'est-à-dire que là je vais lancer ma vérification en fait pour vérifier que c'est la bonne lettre. Donc je réutilise une condition, j'ai pas tellement le choix ici donc je vais faire if word substring et là on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que dans notre mot, on va le parcourir et on va servir de nouveau de la lettre i lorsque, bah, évidemment, les deux font le même nombre de caractères, ça je vous l'avais dit. Donc I1, toujours même principe, donc je parcours chaque caractère du, du mot à trouver, euh, et on vérifie tout simplement qu'il est égal à Letter. Letter, en fait, qui est tout simplement ce que je passe ici, c'est-à-dire quand j'appuie sur la touche A, bah, c'est A, ici, qui est, euh, Letter devient A. Donc ici, par exemple, euh, si le mot est, euh, est euh, je ne sais pas moi, Abracadabra, bah, évidemment, il va s'arrêter et il va trouver euh, ma première lettre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais euh, bah, Si, mon if se vérifie, ma condition se vérifie, bah, je vais tout simplement prendre ma variable réponse que j'ai réinitialisée et je vais dire qu'elle est plus égale à letter, tout simplement. C'est-à-dire que, bah, en fait, si euh, c'est un underscore, je vérifie que ça correspond bien euh, à, la, à la lettre. Si c'est bien la lettre, bah, tout simplement, euh, dans réponse, je lui ajoute le caractère plus égal. Donc, voilà donc c'est pas très compliqué donc ensuite ce qu'on va faire ici c'est que même si on l'utilise pas maintenant on va dire que notre variable win est égale à true c'est à dire que là bah, j'ai trouvé quelque chose euh, ensuite on va dire que sinon donc si euh, ici bah, je n'ai pas c'est pas égal à, à letter je vais tout simplement dire que réponse euh, est égal à donc plus égal. et là on va lui remettre un underscore c'est à dire que je reconstruis le contenu de mon champ texte avec la variable réponse tout simplement pour être clair quoi donc voilà, ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais bah, Tout simplement, si ici ce n'est pas un underscore, qu'est-ce que je fais Ça veut dire que bah, justement, euh, j'ai déjà trouvé en fait ce caractère. Donc pas besoin ici de revérifier. Je vais tout simplement réponse plus égal. Et là, je vais lui affecter tout simplement le caractère du champ texte. Donc txt.text.substring de nouveau qu'on va incrémenter, qui permettra de passer sur chaque caractère, virgule 1, parce qu'on veut qu'un seul caractère, voilà. Et là, donc, bah, j'ai terminé. Donc, c'est très simple à comprendre. Hein. Euh, réponse ici est égale à rien. Euh, oui, j'en passe, mais là, vous avez compris que vous avez trouvé. Ça va nous servir par la suite. Ici, on fait une boucle tout simplement sur le mot à trouver, sur chacun de. En fait, sur la longueur du mot à trouver, pas sur chaque caractère, mais l'idée, c'est d'incrémenter i jusqu'à la fin de, de, de la longueur, en fait, du mot à trouver. Ensuite, on réutilise i pour vérifier tout simplement que dans le champ texte qui est au départ compris, qui contient que des underscores, donc un mot de 8 lettres il me semble, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, euh, on vérifie que c'est bien un underscore. C'est un underscore, ça veut dire que l'utilisateur, le joueur, n'a pas trouvé encore cette lettre. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait On vérifie que en fait, le mot à trouver et évidemment le caractère qui se trouve en position i euh, bah, est égal à la lettre qui a été frappée par l'utilisateur sur le clavier. Si c'est le cas, bah, on ajoute ça à réponse. On met un petit win-true passage. Et si ce n'est pas le cas, bah, on ajoute tout simplement un underscore parce que ce n'est pas la bonne lettre. Et évidemment... Mon petit else ici, si ce n'est pas un underscore, ça veut dire qu'il l'a déjà trouvé. Donc, tout simplement, ici, bah, je reprends le champ, le caractère qui est dans le champ texte en question et je l'ajoute à réponse. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il faut mettre à jour euh, notre champ texte. Donc, quand on aura fait ça, ici, à la sortie de la boucle, on va faire un txt.text, tout simplement, est égal à quoi la réponse tout simplement qui est tout simplement euh, la même chaîne en fait. Si j'ai trouvé une caractère, un caractère, bah, tout simplement ça va être la même chaîne de départ sauf que le underscore va être remplacé par euh, euh, ce que le joueur par la lettre du joueur qui a été frappé et qui l'a trouvé. Et sinon, on remet ça donc on va tester ça tout de suite ensemble pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je vais faire un clear, on va lancer notre code donc on peut voir ici euh, que, alors attendez, application reload, on va attendre deux petites secondes, mais on devrait voir le mot qui apparaît, donc qui eh est bien triomphe. Si je tape la lettre T, on peut voir qu'elle vient bien en premier. Si je tape le A qui est absent, rien ne se passe. Si je tape le C qui est absent, rien ne se passe. Mais le R, ou alors tout simplement le E, voilà, on peut voir le M, euh, le P... Voilà, bon etc. Vous aurez compris euh, comment tout ça fonctionne. Donc voilà une solution simple pour mettre en place le clavier. Ça fonctionne comme ça. Alors c'est très très très simple, je vous l'accorde. Mais euh, c'est une solution euh, qui, qui va nous permettre de réaliser euh, notre objectif, c'est-à-dire de réaliser ce jeu du pendu. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce jeu du pendu. Vous pouvez voir qu'à chaque épisode, bah, on avance, on, a, on intègre une fonctionnalité. Euh, voilà, il y a d'autres manières de faire, hein, je le dis. Mais là, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Donc je voulais vous montrer euh, de cette manière euh, pour pour les débutants, pour vraiment être à l'aise un petit peu avec tout ça et voir comment tout ça peut fonctionner. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et une prochaine vidéo.